Bonjour à tous, donc euh, je voulais vous parler un peu de mes prières euh, matinales et d'une prière euh, je pense essentielle aussi pour sauver l'Europe et la France et Paris parce que je suis parisien et je pense que, enfin, donc on va prier des litanies euh, pour, pour protéger l'Europe, la France et euh, bien sûr c'est une prière que vous pouvez adapter à vos régions avec les saints patrons de votre région par exemple, il euh, euh, y a par exemple, Saint Benoît euh, de Nurcy, Cyril les méthodes. Euh, voilà, ces saints-là en fait, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Bénédicte, euh, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix sont les saints patrons de l'Europe. Euh, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont les saints patrons secondaires. Euh, de, la, de la France sachant que euh, Marie euh, est la patronne principale de la sainte patronne de France et euh, Saint-Michel-Archange est l'ange gardien de la France ensuite euh, Saint-Louis, Saint-Martin, Saint-Rémy Sainte-Clotide, Sainte-Radegonde, Sainte-Pétronie Sainte-Baptiste sont, sont des des, des, des, des saints patrons aussi de, historiquement de, de la France et Saint-Denis et sainte Geneviève sont les saints patrons de Paris donc en fait moi je vous, je vous invite aussi à à, prier des, des, à adapter cette prière à votre lieu géographique, à vos régions euh, respectives. En fait, pourquoi j'insiste sur cette prière euh, de protection C'est parce que, en fait, depuis le 24. Euh, en fait, je pense que depuis le 24 février 2022, nous, nous sommes rentrés dans, dans la Troisième Guerre mondiale. En fait, c'est vraiment les prémices de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que euh, des prophéties ont, disent que la Russie va envahir l'Europe, euh, enfin, notamment Marie-Julie Jaini, par exemple. La Bretagne paraît-il sera préservée, en fait, les, les troupes russes, les troupes envahissantes n'avanceront ne, ne, pas au-delà de, de la Bretagne, ce qui paraît. Euh, et donc, euh, je pense que hum, l'OTAN doit réagir vigoureusement euh, parce que euh, Poutine euh, ne comprendra que la manière forte, que l'intimidation. Euh, il faut lui opposer une résistance. Euh, « Si tu veux, la, la paix euh, prépare la guerre ». C'est-à-dire que euh, l'histoire va se répéter, en fait, euh, comme Adolf Hitler a annexé euh, l'Autriche... Euh, Personne n'a rien dit et euh, de fil en aiguille, euh, il a envahi la Pologne sans déclaration de guerre. Et euh, ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que euh, Vladimir Poutine va, va faire ses petites affaires en Ukraine. Ça va peut-être durer plusieurs mois. Et puis après, peut-être qu'il va nous attaquer sans prévenir euh, et nous envahir. Euh, sachant qu'en euh, en quelques minutes, euh, on peut être atomisé en fait. L'Europe peut être atomisée en quelques minutes avec des missiles hypersoniques et le, le, le, aussi avec des bombes à énergie, à, euh, des, des bombes EMP, c'est-à-dire électromagnétique euh, pulse. c'est-à-dire qu'il existe des bombes euh, qu'on fait exploser euh, en haute atmosphère et qui, euh, qui paralysent les circuits électriques, en fait, qui, qui bousillent tous les cir circuits électriques. Euh, l'armée normalement est protégée contre ça mais je, je veux dire euh, si, si on se prend une bombe euh, euh, comme ça sur, la, sur, le, sur notre continent euh, ça, ça, ça, ça va paralyser euh, notre armée en fait donc voilà ce qui risque de se passer euh, je pense que euh, les temps sont vraiment euh, les temps s'accélèrent en fait euh, euh, voilà donc je voulais prier avec vous euh, C'est l'itanie Saint Michel Acange sauvez l'Europe et la France. Sainte Vierge Marie, sauvez l'Europe et la France. Saint Charlemagne, sauvez l'Europe et la France. Saint Benoît de Nursie, sauvez l'Europe et la France. Saint Cyrille et Méthode, sauvez l'Europe et la France. Sainte Brigitte de Suède, sauvez l'Europe et la France. Sainte Catherine de Sienne, sauvez l'Europe et la France. Sainte Catherine, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, sauvez l'Europe et la France sainte Jeanne d'Arc, sauver l'Europe et la France. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, sauver l'Europe et la France. Saint Louis, sauver l'Europe et la France. Saint Martin, sauver l'Europe et la France. Saint Rémi, sauver l'Europe et la France. Sainte Clotilde, sauver l'Europe et la France. Sainte Tradegonde, sauver l'Europe et la France. Saint Tradegonde, sauver l'Europe et la France. Sainte Petronie, sauver l'Europe et la France. Sainte bathilde sauver l'Europe et la France. Saint Denis, sauver l'Europe et la France et Paris. Sainte Geneviève, sauver l'Europe, la France et Paris. Et maintenant, donc, je voulais vous commenter mes prières matinales. Je ne vais pas vous les lire, elles, elles seront en description. Euh, je vous les copie colle euh, dans la description de la vidéo. Donc je commence mes prières matinales. Donc, C'est une V3. Hein. Euh, donc euh, je, je commence par me consacrer intégralement aux cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph. Les trois cœurs unis. Ensuite, euh, je fais une prière d'abandon au Père. Euh, avec, euh, en demandant qu'il me protège notamment par le très précieux sang de Jésus euh, voilà que, que je sois dans, dans la divine volonté de Dieu en permanence et euh, je, je dis régulièrement des, des oraisons jaculatoires en disant euh, euh, Seigneur immerge-moi dans ta divine volonté ça je le dis euh, assez régulièrement dans la journée Seigneur immerge-moi dans ta divine volonté maintenant et toujours et si vous voulez vraiment être euh, des altères Christos, des autres crises, vous pouvez dire, euh, euh, Seigneur, euh, immergez toutes les âmes passées et présentes, et futures, euh, dans votre divine volonté. Ensuite, je, je fais une prière de consécration à, à l'Esprit-Saint, parce que quand on, quand on a l'Esprit-Saint, on a tout, en fait. On a Dieu en nous. Et donc, il nous inspire des, des pensées, des actions, euh, et même nous évite de pécher par omission, parce que je pense qu'il y a euh, comment dire, euh, un, un angle mort, en fait, dans les péchés d'omission, je pense que les gens n'y pensent pas assez. Parce que euh, l'Évangile nous dit que euh, tout le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait est péché. Euh, ensuite, euh, je, je, je dis une prière euh, de de, de bah, que les cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph sanctifient le monde, en fait, sanctifient... Euh, sanctifie les êtres humains, mais aussi la famille, les, les états, etc. Ensuite, je dis euh, une prière euh, au Christ au roi universel, qui est une prière indulgenciée, c'est-à-dire que si vous la récitez tous les jours, euh, vous pouvez gagner une indulgence plénière en, en, remplissant toutes les... en remplissant toutes les autres conditions pour gagner une indulgence plénière. Donc là, je vous, je vous laisse euh, voir ça... Euh... Euh, quelles sont les autres conditions ensuite euh, pas les temps où les... où les ténèbres sont très forts, euh, je crois que les ténèbres n'ont jamais été euh, aussi forts que maintenant en fait et euh, je, je dis euh, cette prière euh, qui a été euh, rédigée euh, par un prêtre québécois, gislain Roy et je pense que c'est une prière très puissante pour euh, contrer les forteresses ennemies, pour les, les détruire les, en fait les Détruire les forteresses ennemies. Et ensuite, je dis la prière euh, de Notre-Dame de tous les peuples, qui, qui est... Tu, enfin, c'est une prière qui a été révélée par la Sainte Vierge euh, suite à une apparition aux Pays-Bas dans les années 50. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, euh, bah, union de prière, hein, parce que... Euh, une onde prière, on a vraiment... Euh, je crois que le monde a, a besoin de, de prière et de pénitence à l'heure actuelle. Euh, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, la liturgie du jour, je crois, c'était euh, Jonas euh, qui, qui, qui, qui parcourait Ninive en, euh, voilà, en disant que les temps sont, sont courts et que euh, suite au jeûne de 40 jours de la population de Ninive et des animaux aussi, ils ont fait jeûner les animaux, euh, Dieu est revenu sur sa sur sa colère, sur son châtiment, parce que Dieu est justice, Dieu le Père est justice, hein. il faut voir euh, ce qui s'est passé, euh, comment Dieu se comportait, euh, Dieu le, euh, comment Dieu se comportait sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu ne rigole pas. Donc, euh... Donc voilà, en fait, si... moi je pense qu'on peut euh, atténuer et retarder les choses, euh, parce que les choses sont écrites, hein, les... Il faut lire le livre de l'Apocalypse et je pense que si on, on prie euh, et on jeûne euh, et on essaye de, de toujours euh, bien faire, je crois qu'on peut retarder la guerre et je crois qu'on peut atténuer les conséquences futures de la guerre. Qui va arriver, euh, je pense, euh, d'ici quelques mois. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.